Dans cette séquence, on va s'intéresser au transfert de matière au sein d'une seule phase et pour l'instant, on va s'intéresser uniquement à la diffusion. On suppose qu'il n'y a pas de convection dans le système. Alors, petite expérience que l'on pourrait réaliser au laboratoire. On suppose qu'on a une zone qui est isolée, bien contrôlée. On a une épaisseur entre les deux surfaces inférieures et supérieures qu'on va noter petit e. On peut aussi se mettre à un petit axe euh, donc, euh, avec un repère d'espace en Z. Et on va représenter sur l'axe horizontal, ce qui est un petit peu différent de l'habitude, la concentration d'une es certaine espèce qu'on qu l'appellera grand A. Alors la concentration de cette espèce, elle, a, elle va avoir deux valeurs remarquables. Une concentration Ca1 et une concentration Ca2, la concentration Ca2 étant plus grande que Ca1. Alors, à l'instant initial, on suppose que à l'intérieur de ce système, donc entre les deux parois euh, supérieures et inférieures, on a une, partout une concentration C1. Donc cette concentration-là, à l'instant initial, elle règne partout. Et à l'instant initial, on va imposer au niveau euh, donc de la paroi inférieure, par un mécanisme pas forcément très facile expérimentalement, mais disons que par la pensée, on peut y réfléchir, on va imposer... Euh, donc juste au niveau de cette surface, une concentration Ca2 donc plus grande. Et tout au long de l'expérience, on va se débrouiller pour que à ce niveau-là, donc sur la paroi supérieure, on maintient la concentration Ca1, on impose cette concentration, et donc euh, sur la paroi inférieure, et eh bien là on va maintenir la concentration Ca2. Et on va observer ce qui va se passer au fil du temps. Donc en fonction du temps, on va observer différentes courbes qui vont représenter le profil de concentration. Donc, le profil de concentration initial, il est dessiné ici en bleu. Et puis, je vais avoir successivement différents profils. Donc, on voit bien qu'on va avoir du transfert de matière qui va se faire évidemment dans ce sens-là. Donc, petit à petit, la concentration euh, donc à différentes positions va augmenter. Et puis, progressivement, on va avoir donc le profil qui va s'incurver de plus en plus. Et à l'équilibre, on sait bien que euh, la solution de ce, de ce, de ce petit problème, c'est une loi linéaire. Donc On va avoir une décroissance euh, linéaire donc selon l'axe des Z entre la concentration CA2 qui est imposée au niveau de cette paroi inférieure et la concentration CA1 qui est imposée au niveau de la paroi supérieure. Donc on a ce profil de concentration euh, qui évolue en fonction du temps. C'est sans doute pas sans vous rappeler ce qui se passe lorsque l'on a un transfert thermique entre deux plaques et qu'on impose des températures euh, différentes au niveau de ces deux plaques. Alors pour représenter ce qui se passe à l'intérieur de cette petite zone, eh bien, on peut dire que la densité de flux euh, de, donc, de matière de A, eh bien c'est la différence entre les deux concentrations divisée par l'épaisseur que j'avais noté petit e ici, donc la distance entre mes deux surfaces. Et puis je vais avoir un coefficient de proportionnalité qui va s'appeler le coefficient de diffusion. On l'appelle coefficient de diffusion moléculaire, on l'appelle parfois aussi diffusivité. Donc C'est le coefficient de diffusion dans un espace où il n'y a pas d'obstacle solide. Vous aurez l'occasion de voir dans d'autres cours que lorsque l'on a en plus un milieu poreux à traverser, on va utiliser des diffusivités effectives qui seront un peu différentes de cette diffusivité moléculaire. Et donc nous, pour l'instant, on travaille dans une phase unique, seule, euh, et donc on est sur la diffusion moléculaire, diff euh, coefficient de diffusion moléculaire, également appelé diffusivité. Alors, pour bien préciser les choses, vous voyez qu'on a noté ce coefficient de diffusion AB, c'est-à-dire que c'est le coefficient de diffusion de l'espèce A au sein du fluide B, puisqu'on suppose qu'initialement, et puis pendant toute l'expérience, partout entre nos deux, euh, nos deux surfaces, eh bien, on a une espèce B qui existe, et c'est à l'intérieur de cette espèce B que l'espèce A va pouvoir transférer. Alors bien sûr, ça c'est une façon un petit peu... Euh, rudimentaire de représenter ce qui se passe expérimentalement. Et si on essaye de généraliser les choses, eh bien on va pouvoir écrire ce qui est indiqué ici. C'est-à-dire que la densité de flux de A qui varie alors selon l'axe des Z, pardon, eh bien ça va être moins... Euh, le coefficient de diffusion toujours et puis on va avoir la variation du, de la concentration en fonction de z. Alors pourquoi on a ce petit moins qui est apparu ici eh bien C'est à cause du fait que le flux il va dans le sens inverse du gradient de concentration, ce que j'évoquais dans une capsule précédente. Et puis si on généralise encore davantage, donc quand on passe en trois dimensions, et eh bien on va pouvoir écrire ceci de manière vectorielle, donc là euh, le, le DCA sur DZ, eh bien, il devient un gradient pour pouvoir tenir compte de toutes les dimensions possibles. On retrouve un moins DAB, donc toujours mon coefficient de diffusion. Et puis ici, la, le vecteur densité de flux, je l'ai noté grand J, c'est une convention assez habituelle, quand on s'intéresse euh, au vecteur densité de flux uniquement lié à la diffusion moléculaire. Donc au lieu de l'appeler grand N, si c'est uniquement la diffusion, on pourra euh, envisager de le noter grand J. Donc c'est le vecteur densité de flux de diffusion de l'espèce A au sein du fluide B. Là évidemment la même unité que le grand N hein, puisque c'est a la, la même grandeur, mais simplement dans un cas particulier, on n'a que la diffusion. Et donc on retrouve le coefficient de diffusion moléculaire, également appelé diffusivité, toujours de l'espèce A au sein du fluide B, et toujours en mètres carrés par seconde, euh, donc qui est l'unité de la diffusivité. Et donc, Évidemment, cas particulier de, ce, de cette situation, on retrouve l'expression que j'avais écrite avant. Euh, si on est en unidirectionnel, eh bien, à la place du gradient, on va pouvoir écrire la variation en dz ou en dx, tout dépend de ce qu'on a pris comme euh, échelle euh, pour l'espace. Alors, petit aparté, euh, il peut exister ce qu'on appelle de la convection massique. C'est l'équivalent de la convection naturelle qu'on rencontre en euh, transfert thermique. C'est quand on a un mouvement, puisqu'on appelle ça convection, mais non intentionnel, d'où le parallèle avec la convection naturelle en transfert thermique. Donc, en fait, ça va pouvoir arriver lorsqu'on impose euh, des conditions limites qui vont provoquer la diffusion. Et donc, on va avoir un mouvement euh, qui n'est pas intentionnel, mais à des vitesses extrêmement faibles. Beaucoup plus faibles que ce qu'on va pouvoir obtenir lorsqu'on va faire la convection euh, forcée, entre guillemets, toujours pour euh, faire le parallèle avec les transferts thermiques. Donc, du coup... Euh, en transfert de matière, on pourra parler de, conve de, de convection massique, même si c'est une situation rarissime que l'on ait que ce phénomène-là. Et en transfert thermique, on a la convection naturelle qui est euh, un petit peu plus courante euh, que la convection massique pure. Alors, on en arrive à la seconde loi de Fick, euh, qui présente en fait un bilan, tout simplement. C'est le bilan de matière, qu'on est en train d'étudier les transferts de matière, en régime instationnaire. Donc on va supposer qu'on va pouvoir avoir à la fois une évolution dans l'espace, des profils de concentration, et une évolution dans le temps. Vous voyez qu'on a des dérivés partiels par rapport au temps et aussi par rapport à l'espace. Mais on est toujours dans la partie où on a uniquement de la diffusion. Et là, c'est euh, l'écriture pour un système unidimensionnel, unidirectionnel. Euh, donc on a pris comme coordonnée le petit z. Donc c'est ce qu'on va euh, retrouver, Donc, ce, ce bilan que, qui est euh, très courant. Hein. C'est une écriture qu'on qu reconnaît bien, c'est-à-dire qu'on a ici le, le terme de diffusion qui va faire, faire apparaître une, dé, euh, comment, une dérivée par rapport à z, une dérivée partielle de second ordre. Ici, on a une dérivée de premier ordre en ce qui concerne le temps. Et ici, on a éventuellement un terme source qui va pouvoir apporter... Euh, de la matière à un certain endroit. Euh, C'est ce qu'on va pouvoir retrouver sur deux cas particuliers que je vous propose de, de regarder maintenant. Alors, dans, dans ces deux cas particuliers, on va étudier un système euh, infini dans une seule dimension. Donc là, on suppose qu'on a une, euh, une certaine quantité de soluté qui est initialement emprisonnée entre deux zones semi-infinies. Donc, ici, en fait, on a en quelque sorte un Dirac. Donc, en, on a une zone semi-infinie à droite, une zone semi-infinie à gauche. Et entre les deux, on suppose qu'on a réussi à emprisonner une certaine quantité de soluté. Donc, ça, c'est à l'instant initial. Et puis, au fil du temps, ben, cette quantité, elle va diffuser, évidemment de part et d'autre, dans les deux euh, milieux semi-infini. Et au bout d'un certain temps, on va avoir, alors le, la courbe n'est pas très bien dessinée, mais on va avoir un pic qui va s'étaler, comme ça. Et donc, de mon Dirac initial, ben, je vais avoir un, une courbe, qui est globalement une gaussienne, qui va s'étaler de plus en plus en fonction du temps, pour euh, faire diffuser cette quantité de matière que j'avais initialement euh, entre mes deux milieux semi infinis alors, je vous passe les détails, mais en partant de l'équation qui est ici, on peut montrer que le profil de concentration en fonction de l'espace et en fonction du temps, il a l'expression qui est indiquée ici. On retrouve la diffusivité qui apparaît euh, donc, euh, dans ces deux termes. Évidemment, c'est une fonction à la fois du temps et de l'espace. Et puis, on retrouve ben, la quantité de matière qu'on avait mise initialement entre nos deux milieux semi-infini, ça paraît naturel que cette grandeur-là apparaisse quelque part dans cette équation. Deuxième exemple, euh, toujours un milieu semi-infini, mais là on va supposer qu'on va avoir une concentration euh, soluté toujours qui est d'une certaine valeur, donc ici sur la gauche, ici j'ai mon C0, pardon, et puis elle est nulle euh, dans le, la deuxième partie du milieu semi-infini. Toujours la même chose, j'ai donc du soluté d'un côté mais j'en ai pas de l'autre donc on va avoir diffusion euh, et petit à petit ben, le profil de, de concentration que j'ai dessiné ici donc sous forme d'un échelon eh bien il va s'étaler sous l'effet de la diffusion et on va avoir un profil qui va avoir cette forme là qui est caractéristique d'une fonction bien connue qui est la fonction Erf donc vous voyez ici toujours à partir de ce même bilan, hein, si on résout euh, ce bilan-là, avec comme condition limite ben, la description que je vous ai faite de ce petit problème, eh bien, on va trouver une valeur de profil de concentration toujours en fonction de l'espace et en fonction du temps, qui est donc évidemment fonction de la concentration C0 que j'avais au départ euh, sur le côté gauche, euh, évidemment aussi fonction de la diffusivité, et puis on voit apparaître l'espace et le temps dans cette équation avec la fameuse fonction Erf. Alors, on va pouvoir apporter euh, des perfectionnements, des complexifications euh, à la loi de Fick, puisque là, je me suis bornée à vous présenter cette loi, mais en réalité, il existe des choses plus sophistiquées, plus perfectionnées, puisque la loi de Fick, elle n'est valable que pour des mélanges binaires, donc uniquement deux espèces. Or, évidemment, dans les procédés, on va être amené à rencontrer des systèmes avec bien plus que deux espèces. Et puis, donc, cette loi de Fick, vous avez vu, on l'a construite comme ça, euh, elle suppose la proportionnalité entre la densité de flux de matière et le gradient de composition, sachant que donc, le coefficient de proportionnalité, c'est tout simplement la diffusivité. Donc, cette proportionnalité entre euh, densité de flux et gradient, elle est plus ou moins bien vérifiée dans les gaz et souvent beaucoup moins bien dans les liquides. Donc, du coup... Euh, ce qui va se passer dans, dans les autres cas, c'est que le coefficient de diffusion ne va plus être une propriété intrinsèque euh, donc liée simplement aux, aux espèces concernées, éventuellement pression, température, mais le coefficient de diffusion va en plus varier en fonction de la composition. Vous imaginez que ça complexifie énormément euh, le système puisque la diffusion génère euh, une variation de la composition mais cette variation de la composition fait varier le coefficient de diffusion donc du coup on va pouvoir euh, utiliser d'autres lois là j'en cite seulement deux mais il y en a d'autres euh, une loi de FIC qu'on appelle généralisée donc euh dans le cas d'un multiconstituant, mais en faisant toujours l'hypothèse de la proportionnalité entre densité de flux et gradient de concentration, on va pouvoir euh, voir ce qui se passe dans un système multiconstituant. Et en fait, on va partir des coefficients de diffusion binaires et on va les combiner en quelque sorte pour représenter ce qui va se passer en multiconstituant. <coughs> pardon. On peut aussi citer la loi de Stéphane, Bols, euh, Stéphane Maxwell, pardon. Donc Yel va exprimer les gradients en fonction des flux, et du coup on va se retrouver avec un système matriciel qu'il va falloir inverser pour pouvoir euh, représenter ce qui se passe dans un système. Donc cette présentation m'a permis de vous montrer euh, les phénomènes qu'on va pouvoir rencontrer quand on a de la diffusion pure. Je vous ai montré la première et la seconde loi de Fick qu'on va pouvoir utiliser pour représenter ce qui va se passer dans nos procédés, mais bien sûr, dans les procédés qu'on va mettre en œuvre, il sera bien rare que l'on ait uniquement un phénomène de diffusion, on aura pratiquement toujours aussi de la convection, et donc il va falloir s'intéresser à la combinaison des deux.